yo tout le monde ici mighty fake tutorials alors cette fois je te montre le moyen le plus facile et le plus rapide d'obtenir beaucoup plus de likes de vues et même de followers sur instagram alors si t'es prêt c'est parti <musique> Ok Donc nous allons utiliser ici l'application Actopus que vous avez là à l'écran. Voilà donc on va l'ouvrir. Voilà, on passe tout ceci. Reduce popularity. On passe, on passe, on passe. On accepte les termes de service et c'est OK. Voilà donc, on va essayer de se loguer à l'application de s'y connecter en appuyant sur le bouton Sign In voilà ici qu'est ce que vous allez faire vous allez simplement entrer les identifiants de votre compte instagram et vous y connecter voilà donc moi j'ai enregistré les identifiants de mon compte ok mot de passe c'est fait et on appuie se connecter alors une fois que c'est fait on va se diriger vers le bouton login in Next. OK. Voilà. Donc là, vous avez likes and views. En fait, c'est un petit guide, un mini tutoriel qui te montre tout ce que tout ce que tu pourras faire avec l'application. Et ben, on va passer tout ça. Alors, une fois sur ton compte, tu pourras voir déjà tous tes posts Instagram, tous tes posts, ta photo de profil, ton nom d'utilisateur et en haut à droite, ton nombre de cristaux. Voilà, c'est avec les cristaux que tu pourras commander des likes, des abonnés ou des vues. Alors, ce qui nous importe pour le moment, c'est comment gagner des cristaux pour enfin avoir ces likes. Donc, on va, cliquer, on va cliquer sur le gros cercle rose là. Donc ici il y aura trois boutons. Un bouton pour s'abonner, un autre pour la notification et un autre. En fait, tous ces boutons vous permettront de gagner plus rapidement des cristaux. Des voilà. Et on a enfin le gros bouton central sur lequel il faut appuyer, appuyer pour euh, commencer à gagner. On va donc cocher les trois boutons. Celui-ci. On clique cinq fois. Le deuxième, le troisième, puis le gros cristal du milieu. Avec ce cristal, vous pourrez gagner des likes, gagner des cristaux en fait de façon indéfinie. Tant que vous avez une connexion à Internet, vous le laissez travailler et vous gagnez des cristaux que vous pourrez ensuite convertir. Voilà. Donc, une fois que j'ai lancé, je vais me rendre sur l'interface principale et on va faire un test. On va choisir une des photos et lui envoyer des likes. Allons choisir la première photo celle de titi et on va lui envoyer une vingtaine de likes mais avant il faudrait que vous constatiez par vous même que la photo est bel et bien à 280 à 302 likes excusez moi mais avant vous devez constater quelque chose j'ai beaucoup d'abonnements énormément j'ai 7203 abonnements pourquoi et eh bien c'est juste parce que lorsque vous laissez euh, la mineuse travailler ce qui va se passer, c'est que votre compte va automatiquement, en arrière-plan, liker, voir et s'abonner à d'autres chaînes Instagram. Voilà, donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous inscrire, vous enregistrer sur la plateforme ICTOPUS avec un compte que vous ne comptez pas utiliser. Voilà. Ne le faites pas avec votre compte principal, sinon vous aurez beaucoup, beaucoup trop d'abonnements, beaucoup trop de likes, bref, des choses que vous n'aviez même pas prévues. En plus de ça, ce qu'il faut, c'est vérifier que le compte du destinataire de likes est public. Ici, compte privé désactivé. Donc le compte là est public. On va donc se diriger vers la photo de Chichi. constater qu'elle a en effet 302 likes. Retournez dans l'application et lui en ajouter une vingtaine. 20 likes pour 80 cristaux. On appuie. Et là on dit que la commande a été créée. Pour vérifier donc les commandes, vous allez juste à droite. Là, et vous allez vérifier. Pour le moment, on a envoyé 0 likes sur 20. On va actualiser. Et là, on en a 13. Donc on attend que les 20 arrivent, puis on va tester sur Instagram. Actualise encore. Voilà. Pendant ce temps, je tiens à vous préciser que si, si lorsque vous vous inscrivez, on vous demande d'entrer un code de référal, un code de parrainage, eh bien, je vous prierai d'entrer celui-ci, celui que vous voyez là à l'écran. Voilà, ça me permettra de gagner un petit plus pendant, pendant que vous êtes vous-même en train de gagner. Donc, vous ne perdrez rien et c'est l'occasion de me dire merci pour vous avoir fait découvrir cette astuce voilà donc ce code du parrainage il sera affiché à l'écran et il sera en description de la vidéo voilà on retourne donc, donc dans les commandes on actualise toujours 13 commandes bon c'est pas grave on va se diriger directement sur instagram pour vérifier si les 13 likes ont eux été déjà envoyés. donc là on est sur instagram qui n'avait pas encore été rechargé on a 302 likes on actualise et là vous voyez que les 321 likes sont même là en fait les 20 likes ont été envoyés le temps qu'on que change d'application vous voyez donc l'efficacité la vitesse de cette application je vous montre pas elle est extrêmement rapide voilà donc c'est c'est exactement c'est tout ce que vous avez à faire hein. c'est tout ce que vous avez à faire vous laissez euh, la mineuse travailler travailler les cristaux pendant que vous faites autre chose et vous retirez vos likes voilà sur la page principale je vais actualiser là on voit on constate bien que la photo a bel et bien 321 likes ici et que les commandes sont presque terminées parce que là on a 18 likes ce que vous pouvez aussi faire c'est c'est envoyer des likes à une autre personne à un autre à un autre compte instagram en fait et c'est ce qui est euh, extrêmement Cool. extrêmement pratique sur cette application c'est que les likes c'est pas seulement pour toi tu peux aussi les envoyer à des amis à de la famille bref à d'autres personnes quoi c'est ce que j'ai fait déjà sur mon deuxième compte mon deuxième compte où j'envoyais 1515 likes sur cette photo à ah, c'était une photo débile c'était juste un prank qu'on a fait un camarade et bon, 1500 likes, vous voyez, pour un compte qui n'avait même pas encore 20, 20 abonnés, qui n'avait même pas de likes, qu'on pouvait pas remarquer, 1500 likes, c'est extraordinaire, c'est énorme. Donc, vous pouvez travailler sur un de vos comptes et envoyer tous les likes, tous les abonnements et toutes les vues sur un autre compte. C'est ce qui est vraiment cool sur cette application. Donc, c'est clairement tout, c'est clairement tout. En fait, c'est presque tout parce que je vais aussi vous montrer cette particularité. Qui est d'envoyer des cristaux à des personnes voilà donc vous entrez sans pseudonyme sans pseudonyme excusez moi vous envoyez les crédits la personne prend 10% donc c'est pour introduire le fait que j'organise un jeu concours un jeu concours plutôt simple lorsque la vidéo aura atteint les 1000 vues et les 50 likes je sélectionnerai les trois premiers commentaires euh, et j'enverrai 2000 Christo à chacun de mes cristaux c'est l'équivalent de 500 likes sur le compte 500 likes sur le compte voilà donc tout ce que vous avez à faire c'est de liker la vidéo et de la commenter c'est tout je verrai les commentaires les trois premiers commentaires lorsque la vidéo a atteint les 1000 vues et les 50 likes puis je leur enverrai les crédits les crédits sur le compte instagram bien sûr il ne faut pas oublier qu'il faut marquer les 10 comptes instagram en commentaire bien sûr donc c'était tout pour ce tutoriel je profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2019 donc c'était tout pour ce tutoriel, si tu as apprécié la vidéo, tu sais ce que tu vas faire, je ne vais pas le dire chaque jour, un like ça te prend deux secondes et si tu veux plus de tutoriels dans ce domaine, je veux dire le domaine de l'informatique en général, le domaine d'amélioration de sa vie sur internet, alors tu peux t'abonner et activer la cloche de notification, c'est hyper important. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine.